Oui, euh, au niveau de, de, de la quantité de, de foin récolté, euh, on est quand même un petit peu en dessous euh, de la moyenne euh, de l'exploitation. Euh, ce qu'il y a, c'est bon, on amène plus de, de matière, hein, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à, à monter euh, en, en dosage sur les composts euh, ou en lisier. Hein, euh, en plus de ça, on va dire l'intervention sur ces parcelles-là euh, est relativement facilité bah, dû à la portance donc on y va on va dire un petit peu quand on veut et bon après on, de toute façon on voit surtout l'aspect pratique hein, ça permet de bien nettoyer euh, la parcelle avant la récolte des fruits euh, et puis bon il y a aussi on va dire l'aspect de non concurrence euh, des animaux euh, euh, par rapport aux fruits quoi. parce que bon, bah là vu qu'on est on, là bas à l'Inctin c'est un verger de 2 hectares 60. On a renouvelé quand même pas mal, donc on a beaucoup de jeunes pommiers euh, qui craignent beaucoup des, on va dire des, des actions des, des vaches ou des genisses euh, qui peuvent euh, casser des branches, euh, mettre des coups de corne dans les troncs. Euh. Bon, on n'a plus cet aspect-là. C'est contraignant à la récolte, mais derrière, euh, on a... Et surtout en fin de saison, où on a on va dire, les branches quand ils sont commencés à être, à être chargés, où ça descend, où là les animaux vont forcément manger ce qui, tout ce qui va être à leur portée. Quoi. En plus, le fait de, de, de mixer euh, l'élevage euh, sous, sous les vergers, euh, ça permet d'éliminer une grosse partie des, des insectes ravageurs hein, par la gestion des, des animaux, des, des, des des, des, des pommes qui vont, qui vont tomber euh, on va dire, en, en tout début de saison euh, qui sont contaminées souvent euh, euh, par des insectes et euh, qui vont être euh, on va dire, digérées, par, euh, éliminées par les, par les bêtes. Quoi.